Je vous remercie et je vous souhaite une belle rencontre. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci, mon cher Didier. Je suis extrêmement heureux d'être ici parmi vous. C'est une grande joie et un plaisir certain qui m'anime. Et je suis venu de Paris animé d'un sentiment d'amitié et de respect pour vous toutes et pour vous tous. Notre nation a été cruellement éprouvée et notre affliction est grande. L'année 2015 fut pour nous tous une anus horribilis et nous voudrions tant l'oublier. Mais nous sommes en train de commémorer l'abjection qui nous a frappés. Chez les puristes de la langue française, on commémore ce qui a pu attrister et on célèbre ce qui a pu réjouir. Et c'est à juste raison que nous commémorons ces instants-là. Je fais mienne la parole de l'Ecclésiaste dans sa sagesse, quand il nous disait qu'il y a un temps pour tout, un temps pour les activités sous le ciel, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir, un temps pour tuer, un temps pour guérir, un temps pour pleurer, un temps pour sourire, un temps pour la paix, un temps pour la guerre et un temps pour la J'arrête ici la litanie, je n'aurai pas d'autre guidance d'aller encore plus loin. Et je voudrais poursuivre pour dire que suite à la présentation élogieuse qui me dépasse et qui me confond de mon ami Didier, effectivement, c'est en tant que citoyen que je parle, un témoin, rien d'autre, qui s'adresse à ses compatriotes. Et révisable, interrogeable, discutable, contestable à chaque instant, nous essayons de mettre à profit un temps privilégié de dialogue, un dialogue serein, objectif, respectueux, exigeant, et l'exigence, je l'entends toujours, toujours et avant tout, d'abord vis-à-vis de soi. C'est voir d'abord chez soi en soi les manquements, les manquements à la parole donnée, les manquements à l'éthique, les manquements à la solidarité, les manquements à l'engagement dans la cité. Et je fais mienne cette parabole évangélique de la poutre et d'appareil. Et je le dis sous l'autorité de mon saint Stingé, ici présent. À chaque fois qu'il y a des assassinats, perpétrés au nom de la tradition religieuse islamique, nous entendons, et notamment parmi les hiérarches musulmans, que ceci n'a rien à voir avec l'islam et il faut arrêter l'amalgame. Et je vous avoue que je commence à être fatigué de ces deux phrases. Sans autoflagellation aucune, sans dolorisme aucun, je dis... Si ça a à voir avec l'islam et qu'il faut arrêter avec, c'est son amalgame. Tout simplement, il suffit de voir que il y a un arc de cercle qui va depuis le nord Nigeria jusqu'à l'île de Jolo, passant par la corne africaine, sans m'apesantir sur cette région du monde où il y a une monstruosité dénommée Daesh qui est un acronyme en langue arabe de ce qu'est le prétendu État islamique en Irak et dans les pays du Levant, et que chaque jour que Dieu fait, les vies humaines sont fauchées au nom d'une certaine idée de la tradition religieuse islamique. Et on ne peut pas décemment, sérieusement, continuer à dire que ceci n'a rien à voir avec l'Islam. C'est cette attitude-là, peut-être, qui nous a amenés à cette situation, Puisque le drame a commencé depuis déjà des années, pour ne pas dire des décennies. Ça a été rappelé, mon père fut recteur de la Grande Mosquée de Il m'a enseigné, comme il l'a enseigné à d'autres, il m'a enseigné comme fils de la maison, que dans la tradition religieuse islamique, dans sa version standard, il y a de l'amour, de l'amour oblatif, transnaturel, puissant, incandescent, sans retour. Il y a de la miséricorde, il y a de la bonté, il y a de la sollicitude. Il y a de la prise en compte de l'intérêt d'autrui. Il y a de le pardon et l'ouverture sur le monde. Mais il y a aussi à côté, et c'est le discernement dont nous avons besoin et la lucidité de la polémologie virulente. Il y a aussi dans le patrimoine, sur ce, ce qui a été le terreau de ces dérives meurtrières. Donc nous ne pouvons pas nous dédouaner cette fois-ci, le « nous », je le restreins à mes corrélégionnaires et, et à moi-même, alors que j'ai dit que c'était d'abord le citoyen qui parle, nous ne pouvons pas nous dédouaner avec cette phrase du genre « ceci n'a rien à voir avec l'islam, arrêtons la Bien entendu, je comprends ce qu'on veut dire par là, parce que la tradition religieuse, continuatrice dans un prolongement naturel des préceptes nobles de la Torah et des commandements de l'enseignement évangélique, la tradition religieuse islamique et sa révélation coranique se veut du point de vue de sa cohérence interne, continuatrice, propagatrice même de ses, de ses commandements. Mais il se trouve aussi que le comportement des hommes est ce qu'il est, il nous a donné la terreur que nous connaissons. Et alors avant tout, d'abord une déclaration d'insoumission et de résistance face à la barbarie. Nous ne pouvons pas et nous, nous devons accepter ceci parce qu'on ne doit pas et on ne peut pas se prévaloir d'un idéal religieux pour semer la terreur. Aucune cause, si noble soit-elle, n'implique le massacre des innocents. Aucune révolte, si légitime soit-elle, n'autorise cette terreur aveugle. Ça heurte notre conscience humaine et nous devons le dire, le clamer haut et fort. Et nous regrettons que nous n'avons pas trouvé suffisamment de tribunes, médiatique pour relayer ces mots occupés qu'elles sont par la surenchère et la focalisation sur le vil, le maladif, le pervers et le négatif. Et donc, quand je dis, ce soir nous avons un temps à mettre à profit pour sortir par le haut d'une situation difficile, d'une crise. Là aussi, sans dolorisme aucun, la crise est sacrifique quand elle est bien traitée, bien négociée. L'épreuve ah, Sa vertu salvatrice aussi. Nous ne la demandons pas, mais quand elle est là, eh bien, il faudrait savoir en sortir. L'homme est le fils de l'adversité, disait Antoine Blanc de Saint-Rollet, que plus personne ne cite maintenant. Et, et donc, sachant, qui que nous soyons, eh bien, sortir de cette situation pour être construit, pour un avenir meilleur. Et ce ne sont pas que des paroles en l'air. Et donc, nous essayons de donc après le temps de l'épouvante, après celui de la sidération, après celui de l'affliction, et nous nous recueillons toujours devant la mémoire des personnes fauchées, encore une fois, injustement, où qu'elles se trouvent et a fortiori chez nous, notre compassion totale pour ceux et celles qui luttent encore pour la vie dans les hôpitaux parisiens, bien le temps de l'analyse, doit venir aussi. Ce temps de l'analyse nous fera sortir de ce que j'appellerais le panogisme émotionnel, parce que nous sommes aussi arrivés à cette situation, entre autres, mais pas uniquement, à cause de la défaite de la pensée, de l'abdication de la raison, de la démission de l'esprit, de l'abrasement de la réflexion et de la négation de l'intelligence. Et si nous pouvions, quelques temps, eh bien, essayer de laisser place à l'intelligence, à l'intelligence du cœur, l'intelligence hybride, celle du cœur et celle de l'esprit, eh bien, peut-être que nous pourrions trouver quelques pistes. D'abord, dans une situation complexe, quelle qu'elle soit, et la nôtre, elle est, elle, elle est terrible, puisque c'est la pulsion de mort qui apparemment euh, l'emporte, et nous engageons, nous, nous engageons aussi, pour que ce soit plutôt la pulsion de vie qui l'emportera, dans toute situation complexe, il faudrait savoir séparer les paramètres, distinguer les registres, discerner les différentes situations, et les différentes lectures, les différentes analyses. En ce qui concerne le terrorisme abject et cette situation, eh bien, les strates, les différents niveaux, s'entrechevêtrent, les différentes lectures sont. Nous en avons une sociale, ou sociologisante. Nous avons une lecture politique, on en a une autre géostratégique, on a une analyse psychanalytique, il y a une approche nihiliste, apocalyptique, il y a encore une lecture théologique de, tout, de toute cette situation. Il faut simplement savoir par quelle approche on peut aborder ces questions et savoir dans quel registre on se trouve. Aucune de ces lectures n'épuise à elle seule le sujet, chacune à sa pertinence propre. Encore une fois, il faut savoir quand on pose telle ou telle question, quand on apporte, cette problématique, savoir de quel point de vue. Et donc que la situation épineuse, problématique dans laquelle nous nous trouvons, a des facteurs endogènes au contexte islamique, à X, au contexte au pluriel, et aussi des raisons extrinsèques qui ont alimenté et aggravé ces facteurs endogènes. On se trouve véritablement à une situation... De crise. Le mot, je l'ai dit plusieurs fois. Alors, notre rencontre, ce soir, s'intitule « l'islam et l'islamisme ». Votre serviteur a eu l'occasion, de, depuis quelques temps, à animer, tenir, faire, donner des conférences sur l'islam et quelque chose, et de ET, de la copule, pas de EST, pas du verbe être. L'islam est la barbarie, l'islam est la violence, l'islam est la femme, l'islam est la démocratie, l'islam est la république, l'islam est l'électricité, l'islam est la gazette, l'islam est l'éléphant, l'islam... Ben, il se trouve que ce soir, c'est l'islam et l'islamisme. Bon. C'est vrai que chez les grammairiens, le suffixe "-isme", étouffe la racine. L'écologisme a tué l'écologie. Le marxisme n'a rien laissé à Marx. Je garde toujours ma différence pour le judaïsme ou le catholicisme, encore que j'aimerais bien qu'on parle de l'enseignement de la Torah ou de l'enseignement christique. Mais en l'espèce, en ce qui concerne l'islamisme, il y a cette notion que la tradition religieuse islamique a été dévoyée dans un contre-projet social et politique pour... Euh, pénétrer le désir de Dieu afin de l'imposer sur terre. Alors nous essayons de comprendre ce soir pourquoi sommes-nous arrivés à cette situation. Si vous me pardonnez l'anglicisme, je dirais « what point wrong » Qu'est-ce qui n'allait pas pour que nous nous retrouvions ainsi Alors sans apologie nièvre aucune de ma part, j'ai la faiblesse de croire que la tradition religieuse islamique a sous-tendu une civilisation impériale à l'architecture palatiale, Tant qu'à la Nombrade, al khazar le Taj Mahal, la Suleymanie en témoignent et défient l'éternité. Et on ne peut pas bâtir une civilisation impériale s'il n'y a pas un humanisme. Et cet humanisme d'expression arabe en contexte islamique a été totalement et des mémoires occultées, ignorées, ignorées par ceux-là même qui pervertissent le message de bonté et de miséricorde. Je voudrais simplement citer deux cas, à travers l'histoire, pour en citer davantage si vous le souhaitez. Le cas de Saladin et le cas de l'émir Abdelkader. Saladin, en 1187, reprenant Jérusalem, Disait pardonner, car pardonner ça fait convertir les cœurs. Rien d'autre. On peut gloser à l'infini sur son attitude dite chevaleresque. Et celle de l'émir Abdelkader, en 1860, il intervient en juillet à Damas pour intercéder afin que des chrétiens maronites ne fussent pas massacrés. Et voilà que l'évêque d'Alger, monseigneur Pavi, successeur de monseigneur Dupuche, surpris, étonné, disons mais ô émir, euh, tu n'as pas de ressentiment vis-à-vis -vis des chrétiens, à ce moment-là, les français, les chrétiens, enfin, c'était euh, homogène, euh, identifiable. Et la réponse de l'émir était, ben, je n'ai rien fait d'autre que de me conformer à un aphorisme prophétique qui nous enseigne que les hommes sont enfants de Dieu, les hommes, les êtres humains. Est le plus aimé parmi ces hommes, par Dieu, et celui qui est le plus aimant et le plus utile à ses enfants. S.E.S. ou C.E.S. Bon, si je cite ces deux exemples, c'est pour dire que cette notion, encore une fois, d'amour, de bonté, de miséricorde, de mensuétude, qui caractérisait le, les Arabes bien avant, L'avènement de la tradition religieuse islamique et de la révélation coranique, en l'air de disparaître totalement du champ euh, théologique, euh, idéal, éthique euh, des arabes musulmans. Et ceci est aussi foncièrement injuste. Mais nous sommes arrivés à cette situation, peut-être tout à l'heure lors du débat et des questions, on y reviendra, grâce à votre sagacité, parce que vous pourrez toujours me mettre devant mes contradictions. Nous sommes arrivés à cette situation parce que il y a une régression terrible en contexte islamique. J'ai parlé d'un de humanisme, d'expression arabe en contexte islamique. C'est vrai. J'ai la faiblesse de croire que l'auf clérum, les lumières, ne sont pas venues sui generis comme ça. Qu'il y a un continuum via Razès. Alkindus, Alpharabus, Avicenne, Averroes, Avenpas, je ne cite que quelques-uns parmi les latinisés, pas nécessairement dans l'ordre chronologique, et que grâce à ces travaux, à leurs réflexions, il y a, on a ce que les latins appellent la « translation studiorum », la circulation des idées, du savoir, dans le pourtour méditerranéen. Mais force est de constater aussi que la séquence moment Descartes, moment Freud, n'a pas eu lieu en contexte israélien. Et ceci ne va pas être sans conséquences majeures au niveau de la pensée, au niveau de la réflexion. C'est vrai aussi. Nous bâtissons chez nous en France une présentation de l'histoire mutilée et mutilante. C'est vrai aussi. Elle est présentée d'une manière linéaire Nombriliste, européocentristes, cloisonné en antiquité, Moyen-Âge sans le qualifier de latin, et en renaissance. Alors, ce qui fut un Moyen-Âge pour les uns était un apogée civilisationnel pour les autres. Et je pense par exemple à l'Empire du milieu, ou je pense à d'autres civilisations, mais aussi à la civilisation arabo-islamique. Quelqu'un comme Tawahid et n'eût été la présentation de l'histoire mutilée ou mutilante, je ne serais pas en train de vous dire qui c'est, vous avez l'air de le découvrir pour la première fois, quasiment en prononçant, et qu'il est mort en 1023, donc au premier cas du, du 11 siècle, et il disait « et plus vaste encore que l'univers sont les propos sur l'homme, car l'homme est une problématique pour l'homme ». Et pour lui, l'humanisme est dans le même sillage que Protagoras, quand il disait, l'homme est la mesure de toutes choses, de celles qui sont du fait qu'elles sont, et de celles qui ne sont pas du fait qu'elles ne sont pas, même si cela reste énigmatique pour les philosophes par la suite, ou dans ce que disait Thérance, l'esclave francine, « Je suis homme rien que de ce qui est humain nous étranger. » Donc le souci de l'homme, la préoccupation de la personne humaine, l'émergence d'un sujet humain, et bien, tout cela était au cœur des préoccupations de la philosophie islamique, ou ce qu'on appelait le, les philosophes élus, musulmans. Et nous gagnerions tout ce qui, que nous soyons de nos jours, ben de redécouvrir, de reconnaître ça, d'avoir une autre euh, relation avec l'histoire, une histoire comme une anthropologie du passé avec un regard critique sur les systèmes des cultures et de, et, et de pensée, mais aussi comme une archéologie du temps présent, et ne pas avoir une vision comme ça parcellaire de l'histoire. Mais revenons à ce qui nous intéresse, bien la séquence, j'ai dit comme ça, pour prendre de repère, moment Descartes, moment Freud, n'ayant pas eu lieu en contexte islamique, et bien toute cette séquence, Pardon, je ne fais pas étalage d'une vénérudition, ça n'a aucun intérêt. Ben, les John Locke, les Pierre Bay, les Cesare Beccaria, les Benjamin Constant, les Condorcet, que sais-je encore, eh bien, ben on, on ne les connaît pas. Le 11, ce sont, euh, sur la même période, les danseurs musulmans. Il va y avoir même un cas aggravant. Je vais citer deux exemples, là aussi. Deux contemporains. Après, je vous dirai qui c'est. On en a un qui est né en 1703, mort en 1792. Sa réflexion, son intelligence, sa formation, sa vision du monde, son travail, ses études l'ont amené à produire des ouvrages du type « Le livre des grands péchés »,« Comment se rendre à la mosquée »,« Comment faire les ablutions. Il y avait un traité certes sur le monothéisme. Bon, très bien. On en a un autre qui lui est contemporain, 21 ans euh, plus jeune que lui, donc né en 1724, mort en 1804, sa réflexion, sa formation, ses études, l'ont porté, l'ont amené à produire la religion dans les limites de la raison critique, de la raison pure. Le second, vous l'avez deviné, c'est Emmanuel Kant, l'homme de Königsberg. Et le premier, c'est Mohammed ibn Wahab, qui va donner par la suite au wahhabisme. Donc nous pâtissons maintenant, notamment de la collusion entre sa vision du monde rigoriste, peut-être valable à un moment donné de l'histoire dans la péninsule arabique pour discipliner des bédouins. Euh, c'est possible. Mais en tout cas, sa vision du monde ne peut pas s'appliquer ni au XXe siècle, ni au XXIe, dont on a mangé une décadémie. Ce n'est pas possible. Et donc, il est aux penseurs, théologiens, philosophes, intellectuels, musulmans, mais aussi les autres, parce que ce n'est pas quelque chose qui est l'apanage euh, réservé uniquement à la pensée islamique, de refonder la pensée théologique islamique. Et cette refondation de la pensée théologique n'est pas qu'un simple adiornamento. Ce n'est pas du bricolage, ce n'est pas du rafistolage, ce n'est pas du toilettage, dans une raison religieuse. À mon avis, il faut savoir s'en affranchir, sortir de la pensée magique. Sortir des représentations superstitieuses. Quand je dis qu'il faut sortir de la raison religieuse, il y a place à une raison émergente, celle qui sache allier à la fois les ressources inventives de la technoscience, de l'intelligence artificielle, de la nanotechnologie, mais aussi la soif inextinguible de spiritualité et l'invariant besoin de transformation. Voilà l'enjeu considérable qui attend les philosophes et les, et les théologiens musulmans. Les chantiers sont titanesques pour sortir des clôtures dogmatiques, des enfermements doctrinaux, des glaciations idéologiques qu'il faut savoir déjeuner, libérer l'esprit de sa prison, sortir d'une vision du monde où la norme juridique doit être nécessairement arrimée à la révélation coranique sans une réflexion pour comprendre tout ce qui produit, d'où vient le droit, la philosophie du droit, les formes du droit. Donc tout ce travail-là considérable est à mener, avec beaucoup de liberté et d'humilité aussi. Et les enjeux sont considérables, les chantiers sont titanesques, celui de la laïcité, du pluralisme, de la liberté, de la liberté de conscience. Cette question de la liberté de conscience est de nos jours un scotum. Les ophtalmologistes, je pense aux l'autorité des ophtalmologistes éventuellement présents dans la salle, c'est un point aveugle, une lésion du nerf optique. Eh bien, ce qu'on ne le voit pas, on ne voit pas cette question de la de la liberté, et notamment de la liberté de conscience. Continuer à criminaliser l'apostasie est en soi criminel et même un non-sens. Comment peut, peut-on s'imaginer un instant pouvoir contraindre par la menace, par la terreur, par la violence ou par un simple regard inquisiteur à ce qui relève d'une adhésion intime et spontanée dans un acte libre en être libre C'est même stupide de prétendent pouvoir y arriver. Deuxième chantier tout aussi important et titanesque, c'est celui de l'égalité, de l'égalité foncière, fondamentale, ontologique entre les êtres, par-delà le genre, par-delà les orientations spirituelles ou métaphysiques. Troisième chantier tout aussi titanesque et important, c'est celui de la désacralisation de la violence peut-on s'imaginer aussi un instant qu'il puisse y avoir une quelconque efficacité à la violence et de surcroît qu'elle puisse être commanditée par la transcendance Quand on est un Dieu qui, qui ordonne de semer la terreur sur terre, un Dieu d'amour, de bonté, de miséricorde qui a été confisqué, pris en otage et après on pleurniche devant la pusillanimité, la frivolité, la lâcheté, même des hiérarches musulmans qui n'ont pas su, n'ont pas pu, n'ont pas voulu, n'ont pas réussi à condamner, fustiger, récuser avec force et dénoncer, en son temps, je ne parle pas de maintenant, je parle depuis deux décennies, ceux qui avaient cru bon de bénir, des attentes à suicides en les qualifiant d'opérations martyrs sont coupables et comptables devant les hommes et devant Dieu de la situation devant laquelle nous nous sommes trouvés. Or, il y avait véritablement de la pusillanimité et il y avait de la lâcheté devant cette situation, que ce soit au Proche-Orient ou même. Et donc, ce, ce, ce travail, encore une fois, considérable de la pensée, est à mener. Maintenant, les différentes approches que j'ai passées en revue tout à l'heure pour aller voir une à une en ce qui nous concerne dans notre pays ou dans les rapports internationaux. J'ai dit qu'il y a des facteurs endogènes et des raisons extrinsèques à tout cela. Ben, les facteurs endogènes, comme une fois j'ai parlé de civilisation, on ne sait pas quand est-ce que la décadence a commencé. Il y a un débat chez les historiens. Pour certains, ce serait, et pour faire simple, suite à la mort de Souleiman le Magnifique. Souleymane le Magnifique, l'épithète magnifique lui est accolée ici en Occident. Ailleurs, c'est le bâtisseur. Il a reconstruit les remparts de Jérusalem, mais ce n'était pas que pour ça qu'on l'appelait bâtisseur. Mais surtout, on l'appelait le législateur. Ce qui sous-entend que sous les ottomans, il y avait un droit de type séculier qui est dans le sultan, dans le calife. Je ne parle pas du califat de la terreur de maintenant, je parle de, de l'empereur. À ce moment-là, eh bien, il pouvait en être l'initiateur. Ces notions de charia, loi de Dieu, etc., n'étaient pas prépondérantes dans le sens que, que nous lui donnons maintenant. mots le Magnifique, mots le canoni, le législateur. 1520-1566, 46 ans de règne, un des plus longs de l'histoire, pas le plus long. Cinq ans plus tard, il va y avoir euh, l'invincible Armada et la bataille de Lépente. Et peut-être que pour certains, il va y avoir un coup d'arrêt. Mais en réalité, il y avait plusieurs facteurs. Facteurs politiques, militaires, culturels, théologiques, économiques, géographiques, même pour certains. Et voilà que tout, tout converge et la conjonction de tous ces facteurs-là mène à, à l'arrêt de l'essor civilisationnel, à la décadence, à la régression tragique même, à la colonisabilité de la quasi-totalité des peuples musulmans, à une profonde léthargie durant la colonisation Réveil post-colonial extrêmement douloureux, des choix de systèmes de gouvernement qui ont montré, sinon leur faillite, au moins leurs limites par des dictatures, et puis par la suite, domestication, manipulation, idéologisation, euh, instrumentation, instrumentalisation de la tradition religieuse pour d'autres fins que spirituelles, et puis euh, la crétinisation des esprits une religiosité aliénante, une normativité ou un sacré obèse de plus en plus euh, grand. Et on n'ose plus rien faire mais tétanisé. Et ce n'est qu'une construction humaine, en réalité. Et ce qui a pu aggraver la situation, je vais la dire très brièvement, parce que je n'ai pas envie de m'y apesantir, sauf si vous souhaitez, et que vous m'y entraîniez par vos questions. Sur un siècle et une décade, un siècle et une décennie, nous avons eu droit aussi, dans cette région du monde, à, tour à tour, Laurence d'Arabie, MacMahon, Mavance, Aix-Picot, Balfour, euh, traité de Lausanne, traité de serre traité de Berlin, euh, Suez, et puis plus récemment, euh, Abou et et puis des résolutions de l'ONU portant numéro 149, 181, 242, 338, 425, 429, qui dorment dans les tiroirs de l'organisation et personne n'appelle à leur application. Et puis des résolutions de l'ONU bien ultérieures ou postérieures à quatre chiffres, qui ont été appliquées dans un déluge de feu et de fer. Pire encore, en dehors de toute l'égalité internationale, un bus de feuilles de fer s'est abattu sur une région du monde et sur un peuple qui maintenant, pour X raisons aussi, nous a fait sortir, entre autres, cette monstruosité dont j'ai parlé tout à l'heure, où la cruauté est mise en scène, où la violence est incarnée. Est-ce qu'il est qu dit quelque part... Euh, qu'il faut brûler vice euh, un, un pilote euh, capturé, nulle part. Alors vous pouvez, ah oui, en parlant de ça, vous pouvez toujours dire « Oui, mais dans le Coran il y a des écrits dits Oui, c'est vrai. Si vous pensez que je suis venu de Paris alors que je suis extrêmement fatigué, et j'ai beaucoup de joie et de, de plaisir à être là, pour verser dans une quelconque apologie nièvre et faire une plaidoirie pour deux mots, c'est que vous ne connaissez pas le bonhomme. Donc toutefois, oui, c'est vrai, nous avons dans la révélation coranique des versets dits martiaux ou belligènes ou violents. Je ne suis pas sûr que l'approche quantitative ou quantifiée soit pertinente mais on peut les passer en revue. Quand j'entends telle ou telle relayeur d'opinion à la télévision dire le tiers de la révélation coranique est un appel à la haine, on te compulsé à supposer qu'il faille jouer à ce jeu-là. Je ne suis pas sûr que l'approche quantitative soit pertinente, mais allons-y. Il y en aurait 70, et sur les 70, il y en aurait 40, qui sont un peu plus explicites, et sur les 40, il y en a quelques-uns qui sont clairs, je vais même vous en lire un, même trois d'affilée. Et maintenant, il est autorisé à ceux qui ont été pourchassés, injustement de leur demeure, de combattre les mécréants, combattre les coups que vous les trouviez, jusqu'à ce qu'ils s'acquittent de l'eau et qu'ils accomplissent la prière. S'ils te demandent, asile, apporte de le leur afin d'écouter la récitation de la parole de Dieu. S'ils s'inclinent à la paix, incline-toi vers elle, ne transgressez pas, car Dieu n'aime pas les transgressions. Voilà à peu près trois versets qui se suivent de 6 à 9, de la Sourate 9, dites du repentir. Et il se trouve que des individus, à travers l'histoire et même maintenant, ne veulent dire que « et maintenant il est autorisé à ceux qui ont été pourchassés injustement de leur demeure de combattre les pécréants ». Combattez-les où que vous les trouviez, point. Il n'y a pas la suite. À supposer que, à ce moment-là, il fut de la ponctuation, du temps où on n'avait même pas les points diacritiques, où on avait ce qu'on appelle une carcasse consonantique Eh bien, quand je parle d'idéologisation, quand par mimétisme, identification, on dit, ah oui, le ⁇ et ⁇ ça veut dire qu'avant ce n'était pas possible, et le ⁇ et ⁇ maintenant, maintenant c'est possible. On ne sait pas relativiser le texte à son contexte, mais on l'utilise comme un prétexte, pour un nouveau contexte. On ne sait pas circonscrire dans le temps et dans l'espace telle ou telle injonction. Et même, il ne s'agit même pas de dire qu'il faut une bonne interprétation ou une mauvaise interprétation, il s'agit de détraiter, de dire que l'incidence sociale, politique, éthique de tel ou tel passage de cet ordre-là, elle n'a plus à en s'en prévaloir de nos jours, ce verset a été révélé du temps où il y avait des frictions, des batailles, des bagarres entre les polythéistes mécois et les primo-musulmans qui sont partis dans une autre ville qui s'appellera plus tard Médine. C'est vrai, c'est un problème, j'allais dire, de type théologique je ne serai pas l'affront et même la bêtise de Dieu. Oui, mais il y a aussi dans les écrits testamentaires qu'il faut tuer les jénusiens jusqu'à la septième génération, tuer le peuple d'Amalek jusqu'à la dernière poule et faire telle ou telle chose des canaliens, etc. Non, parce que d'abord, ça ne rime à rien, mais en plus, il faut d'abord mettre de l'ordre chez soi, en soi, mettre de l'ordre dans la maison avant d'aller voir ce qui ne pas ailleurs, si je puis dire. Mieux, s'inspirer de ce qui a pu être fait pour s'en sortir. Euh, les quelques petites allusions dont j'ai fait euh, mention là, euh, Baruch Goldstein s'en était inspiré pour aller tuer 29 Palestiniens. Mais heureusement, les autres ne s'en inspirent pas. Ça, ça veut dire qu'on peut toujours trouver un illuminé exalté qui, s'appuyant, s'adossant sur tel ou tel passage dit sacré, biblique ou coranique, pour semer la terreur et le chaos, eh bien, à la conscience humaine et notamment croyante, eh bien, de s'y opposer de toutes ses forces mentales, d'intelligence, mais aussi de parole et et de témoignages. Alors, vous remarquez que je n'ai pas parlé de, de notre nation. On pourra en parler. Et surtout, c'est ce qui nous intéresse. Euh, je ne sais plus où ce qu'il est, Monsieur le Président qui est là, il dit, oui, mais euh, votre expression, faire nation, oui, je l'aime, je et je la préfère. Faire société et faire nation au simple vivre ensemble. Donc, je ne veux pas du vivre ensemble, On mais je dis simplement que le vivre ensemble seul ne, ne suffit plus. C'est linguistes. il y a des mots-valises et des mots-hochés. Un exemple de mot-valise, l'islam, on ne sait même pas à quoi ça renvoie. Ça couvre une fantasmagorie et une gamme de significations qui vont depuis... Euh, les dégénéré dégénérés d'Al-Qaïda et la figure désormais mythologisée de Ben Laden, et ça va crescendo des décrescendo selon, à ce qui est intériorisé dans les cœurs, à la mystique des Soufis. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'oblation de l'amour gratuit. An Ibn Arabi, 1165-1240, 1165 nous aussi, 1240 Damas disait dans son traité de l'amour « Mon cœur est devenu capable de tout, toutes les forces. » Prairie pour la gazelle, couvent pour le moine, Torah pour le juif, Karba pour le pèlerin Je ne professe que la religion de l'amour, où que se dirigent ces caravanes, car l'amour est ma religion et ma foi. Une mystique du nom de Radia, morte au du 9e siècle, en 801, 802, à Passora, Elle fut joueuse de flûte. Et elle s'est détournée de l'amour des hommes, et donc elle a ajouté même des mises orgiaques, à l'amour de Dieu. Et elle s'est mise, un jour, à déclamer, alors qu'on l'avait rencontrée avec un seau d'eau dans une main et une torche dans l'autre, « Mais Rabia, que sais-tu par Elle a dit « Ben, je vais incendier !» Le paradis est éteindre le feu d'enfer. Comme ça, lorsque les hommes prient Dieu, eh bien, c'est par amour pour lui, et ils se font mutuellement miséricorde entre eux, en s'inspirant de la miséricorde divine. Et elle s'est mise à déclamer, en s'adressant à Dieu, « Je t'aime de deux amours, un amour visant mon propre bonheur et un amour vraiment digne de toi. » Quant à l'amour de la passion, c'est que je ne m'occupe pas ne penser qu'à toi. Et quant à l'amour vraiment digne de toi, c'est que tes voies tombent et que je te vois ni en l'un ni en l'autre, nulle gloire pour moi, mais louange à toi et pour celui-ci et pour celui-là. » Alors si j'en parle, c'est simplement pour dire que toute cette tradition de la sollicitude, de la miséricorde, qui apparaît totalement j'ai dit tout, tout à l'heure, oblitérer et effacer des mémoires, Bien, il est temps de la de la ranimer et de l'enseigner. D'abord aux musulmans eux-mêmes, les imams du haut de leur chair en ce devoir de le faire, de le dire encore. Faut-il euh, qu'ils soient mieux formés Et je le dis avec toute la différence que j'ai pour M. l'imam ici présent. Et Surtout dans notre pays, et donc ce travail de sensibilisation, d'enseignement, de préparation du, de, du citoyen, de la personne humaine, hommes et femmes, eh bien, euh, est, est, est ce qui nous attend comme défi et comme enjeu pour, pour, pour les temps à venir. Donc, alors, pourquoi vivre ensemble C'est une expression au parce que nous sommes ensemble. Sommes-nous dans la défiance ou dans la méfiance, tout en étant ensemble, dans le communautarisme, je l'ai entendu tout à l'heure, dans la crispation, dans le repli, dans le rejet, mais tout en étant ensemble, ou sommes-nous ensemble dans l'osmose, dans la sémiose, dans la synergie, dans Construisons-nous ensemble une mosaïque humaine vivante Eh bien, peut-être qu'après la tragédie que nous avons connue, il est temps d'aller, et pour moi ce n'est pas peut-être, faire une construction d'une nation commune, d'une société solidaire, fraternelle et prospère pour tous. Voilà ce qui nous attend. Je pense que l'une des difficultés dans notre pays, c'est que l'élément islamique est perçu en termes d'extériorité. C'est la religion des immigrants. Et ceci est un tort. C'est simplement l'élément islamique est intrinsèque à la nation. D'aucuns le perçoivent comme un traumatisme. Et je le comprends. Mais il se trouve qu'à un moment donné de son histoire, la France fut une puissance musulmane du point de vue démographique, du point de vue du nombre de ses sujets musulmans, lesquels sujets, sujets de l'empire, mais lesquels sujets vont devenir sujets de la République, c'est Ce une aberration totale. Mais mieux que ça, autant les musulmans en nombre sont pour certains, cette fois-ci même de la classe politique, sont en nombre invasif, en grand nombre, et massif aussi. Autant l'islam, comme à la fois civilisation, comme culture, même au pluriel, n'est pas aussi halogène, adventiste, étranger, intrus, inconclus à la nation. Nos amis corses disent les arabes dehors. Et l'un deux disait, on va chanter, imagine, dans toutes les langues, sauf en arabe, parce que c'est la langue du Coran, et le Coran appelle au meurtre. Mais il ne sait pas, lui, nous, nous ne savons pas tout ce que nous parlons en arabe, sans que nous nous rendions compte. Si je devais dire, par exemple, mon cher abbé, assis-toi sur le divan, je serais en face de toi sur le sofa, en dessous de l'alcool. Je tue un alcool venant directement de l'alambique et pas du magasin. Quant à moi, je prendrai un café sucré parce que je n'aime pas ce qui est amer. Tout à l'heure, nous dégusterons ensemble un, un sorbet et nous boirons un hectare d'abricot. Et si tu veux patienter, tu peux consulter des manuels d'algèbre et d'alchimie dans lesquels il y a des algorithmes et des chiffres et des zéros. Et peut-être que l'almanac est à côté. Et pour respirer un peu, tu peux ouvrir les vie afin de sentir le jasmin et de voir le vaisseau amiral entouré de feublouks entrer dans la miroité. Et que dans l'arrière-pays, il y a des girafes et des gazelles qui gambadent. Si tu te sens un peu fatigué, tu peux enlever ta chemise en coton et enfiler ton pyjama en mousseline et t'allonger sur le matelas recouvert de taffeta qui est de couleur carmin sur le baldaquin. Et attention, le lendemain, en sortant dans la Médina, tu risques de rencontrer le joueur avec sa matraque en train de pourchasser le caïd du milieu. Et si je t'en parle, c'est parce que euh, toi et moi sommes amis et j'ai euh, pour toi une charte dont les actes sont ceux de la sincérité. Enfin, J'arrête là parce qu'on aurait pu parler arabe jusqu'à demain matin. Et c'est cette ce substrat arabe des langues latines et notamment du français qui montre que nous avons une interpénétration civilisationnelle. Tout à l'heure, je citais Kant, le 12 juin 1755, quand il reçut son diplôme de docteur en philosophie de l'université prussienne de Königsberg, il avait comme en tête une injonction quant à l'acquisition du savoir qui n'est rien d'autre qu'un verset coranique. Et c'est pour ça que nous avons besoin de culture et de connaissance, Parce que l'extrémisme, c'est le culte sans la culture. Et le fondamentalisme, c'est la croyance sans la connaissance. On a berlu un imam de Brest, qui interdit à des jeunes enfants d'apprendre la musique. Il serait habité par le démon et transformé en singe ou en, ou en pauvre. D'abord, le pauvre malheureux, il ne sait pas que la musicologie et la thérapie par la musique étaient l'œuvre des frères de la pureté, étaient l'œuvre d'Alpharabi, l'Alpharabus, 872-950, par exemple. Mais aussi que lorsque les oiseaux gazouillent, c'est une concélébration dédiée à l'auteur premier. Mais plus grave encore, c'est que nos deniers vont à l'éducation nationale qui enseigne à un ensemble de nos collégiens ben, la musique. Et, et donc la meilleure réponse est l'éducation, l'instruction, l'acquisition du savoir, la culture, la connaissance, l'ouverture sur le monde, les belles lettres, les beaux arts, la musique, la poésie. Et donc ce, ce travail est aussi considérable si je puis dire, de ces fortes préyances, l'italienne à Alger de Rossini, de Sherazade, de Nicolae et de L'enlèvement au Serra est composé par Mozart où le Pachassini, mais présenté comme un nom longanime et magnanime. On peut encore prendre d'autres exemples, si, si vous le souhaitez. La toponymie des lieux, comme n'est que corruption, de la miséricorde de Dieu, le massif des morts, la porte Sarasigne. Arbona, Pornarbonne, Carcassonne, Perpignan, père le puis de l'Ordanise. Tout comme, plus loin Valladolid n'est que corruption de l'Aladolide, le pays du nouveau né Donc, sourire sur le passé, sur, le, sur le, la culture, sur l'histoire, et aussi revoir nos considérations sociales ou sociopolitiques dans notre pays. Je finirai par ça. « Dans notre pays, la sociographie des musulmans n'est pas harmonisée. » C'est un fait. J'ai parlé de sociographie, je n'ai pas parlé de sociologie. « Graphée », monsieur les grecs, c'est une description. « Logos », c'est un discours, une étude sur... Je ne suis pas en train de faire une étude sur les musulmans en France, je suis en train de décrire leur tissu social. En a, on aurait deux pôles totalement disjoints. Un pôle minoritaire qui ne nous intéresse pas, mais qui existe. Il est composé de musulmans. Certains sont citoyens, d'autres ne le sont pas. La plupart sont de souches arabes, avec le même accent européen qui caractérise les arabes. Sauf que dans une obséquiosité servile, on leur fait des courbettes et on leur baise la lame. Parce qu'ils sauvent le marché des hurlings à Deauville, parce qu'ils sauvent le marché des poubiches à Monchon. Parce que l'hôtellerie de luxe fonctionne bien, ils en sont à la fois propriétaires et consommateurs. J'ai vu de mes propres yeux à Nice, dont les dîles parlaient dans les guides parlaient de la cinquième colonne islamiste, bien des pancartes et des signalisations en langue arabe disant bienvenue. Et la pancarte désignait Bulgarie, désignait d'autres boutiques de luxe, à Cannes et à Nice, et à l'aéroport de Nice. De cela, nous n'avons jamais entendu dire qu'ils sont des islamo-délinquants, des terroristes en puissance, euh, qu'ils sont inintégrables, euh, que sais-je encore. Et j'ai dit que parmi eux, il y a ceux qui ne sont pas citoyens et on leur apporte le titre de séjour sur un plateau d'argent et on leur propose la nationalité française. Je ne dis pas va les déchoir de cette nationalité. Bien. De l'autre côté... Le pôle majoritaire, entre les deux pôles, il doit y avoir sûrement des notabilités ou des individualités qui, d'une manière, se sont fondues dans la nation, d'une manière ou d'une autre. Mais l'autre pôle majoritaire, celui-là, est composé d'hommes et de femmes, prolétarisés, ghettoisés, marginalisés, défavorisés, précarisés, ostracisés, zonardisés, banlieusardisés, déshumanisés, la suite méprisés. La suite délisée est longue, mais surtout désislamisé et on assiste à une réislamisation de néophytes, telle une revendication politico-identitaire de la part d'une jeunesse laissée pour compte. Je ne suis pas dans la justification, je suis dans la stratégie sociale et sociologisante dont j'ai évoqué tout à l'heure la possible lecture quand on s'y trouve. Parce que le terrorisme n'a aucune justification, bien entendu. Et donc, il revient à ma mémoire une marche. qu'il ne faut surtout pas appeler la marche des beurs et la marche pour l'égalité. Elle eut lieu du 15 octobre au 3 décembre 1983. Ça nous fait à peu près 32 ans et quelques mois. Les mots d'ordre à ce moment-là étaient de type laïque. Rien d'autre que le triptyque républicain puisse être appliqué. Rien d'autre que la devise de la République soit une réalité pour l'ensemble des citoyens. Halte à la discrimination, halte euh, au, au rejet, halte à, à ce regard qui ratatine, halte euh, au fait d'être discriminé à l'emploi, à l'embauche, au loisir, à la résidence, à la vie, tout simplement. Parce qu'à ce moment-là, il y avait des meurtres qui euh, racistes. Et comme, hélas, là aussi, ces marcheurs, pardonnez-moi pour le terme, ont été blackboulés, puisqu'il y a eu création d'une écurie pour députés européens, depuis lors, et bien leurs enfants, puisqu'on parle de quelques dates, la période de falet quelqu'un, la période des émeutes de 2005, et puis, ben, ont trouvé mot qui maintenant est totalement perdu, dévoyé et je ne suis même pas sûr qu'on puisse le récupérer et qui ne veut rien dire d'autre que effort dans la voie de Dieu effort dans la voie de Dieu même pas guerre sainte parce qu'il y a deux types de défaut, deux types de djihad le djihad mineur, travailler trimé fagoté guerroyer parce qu'il ne s'agit pas d'éluder les questions qui fâchent c'est un effort physique, extérieur, le petit effort, l'effort mineur, et puis l'effort majeur, salvateur, réguler ses désirs, juguler ses passions, se retenir au moment de la colère, la fameuse lutte intérieure, le combat spirituel, comme certains le disent. Eh bien, on a trouvé dans le djihadisme bien, euh, comment passer de délinquant à militant, trouver un sens à sa vie. Et, comment un néo ou un Australien puisse trouver une, un quelconque intérêt à, aller rejoindre les rangs de ces criminels euh, dans les pays du Levant et en Irak. Eh bien, il y a encore parmi nous des jeunes gens musulmans de, de naissance ou pas, que sais-je encore, et d'autres, eh bien, qui ont été attirés dans, dans cette aventure malheureuse. Donc, j'ai dit tout à l'heure que j'allais arrêter là, et il faut arrêter, je ne suis pas venu à sceller les vérités, je suis venu introduire un sujet simplement. Euh, on reconnaît la grandeur d'une nation et le génie d'un peuple qui, au moment du séisme et du, du, du, du bouleversement et de la crise, reste unis. ne cède pas à, aux sirènes, euh, de la division, de la fracture, de la fragmentation, au contraire. Et je dis sans flânerie aucune à mes compatriotes, quels qu'ils soient. Eh bien, aussi étonnant que ça puisse l'être, mais je ne justifie aucun acte mis-islamique, parce que je ne sais pas ce que ça veut dire, avoir peur de l'islam, enfin une peur irraisonnée, maladive, pathologique, c'est ça la phobie. Un arachnophobe, un agoraphobe, un hydrophobe, un claustrophobe, on compatit à son état et on le guérit. Un ben, islamophobe, ben, il a peur de l'Islande. Soit on compatit à son état et on essaye de l'apaiser pour qu'il soit guéri, euh, soit on pourrait, je ne dis pas que, que c'est justifiable, je dis que c'est recevable. S'il n'a pas une vision du monde... Et, et comme vision de cette tradition religieuse islamique, que ce qui lui est dit par ce qu'on appelle la défimisation des esprits, c'est recevable. Moi, si je ne devais m'informer de notre propre société française qu'à travers l'unique canal de la revue Détective, il y a de quoi désespérer de la vie humaine en France. Mutatis, mutandis, on est dans la même situation. Donc c'est pour ça que j'ai utilisé le terme « mise islamique »,« mise de misanthrope » ou « de misogyne », c'est-à-dire une haine déclarée, une hostilité avouée et assumée comme telle. Eh bien, ces actes-là, même s'il y avait une recrudescence, et quand je dis « même », ça ne veut pas dire que je suis en train de les minimiser. Euh, au lendemain des attentats de Charlie, de l'hyper-cacher, on n'en a pas eu davantage, si je puis dire... Et pardon pour tous ces termes-là, au lendemain euh, des attaques du 13 euh, novembre. Donc quest ce que ça sous-entend que c'est confiance en, à ce que j'ai appelé la grandeur de la nation On pourra peut-être tout à l'heure, lors du débat, revenir sur tel ou tel aspect. Je crois en, en une France éternelle, généreuse, celle qui vient du fond des âges, comme aurait parlé de Gaulle, je la distingue de la France officielle celle qui a su ou qui a cru se draper derrière le visage hideux du colonialisme et du racisme et qui a existé. Mais il y a aussi la frange de cette France euh, éternelle et c'est comme ça que nous construirons ensemble, ensemble l'avenir. Et c'est comme ça que nous aurons une, une nation commune et c'est pour ça que je préfère parler de faire nation et de construire une société encore une fois solidaire, fraternelle et prospère pour tous. Merci d'avoir